Bien, le travail que je vais présenter aujourd'hui est intitulé « Raison de la coopération euh, ». Il a été fait, produit en, en collectif, euh, euh, donc un collectif qui s'appelle « Didactique pour enseigner », DPE, et le Léa ACE, je reviendrai sur ACE tout à, à l'heure. Bon, cet exposé en fait, tente de mêler des, des réflexions générales, théoriques, sur la coopération, et puis quelques exemples concrétisant ces réflexions. Voici le plan du travail. Il y aura d'abord une première partie qui s'appelle Pourquoi coopérer Double partie, en quelque sorte, biologie, anthropologie et politique. Une deuxième partie qui s'appelle les dispositifs de coopération entre professionnels et chercheurs, les ingénieries coopératives. Et puis, la troisième partie se focalisera sur ce qu'on pourrait appeler la coopération épistémique dans l'apprentissage. Et je terminerai classiquement par quelques éléments pour une synthèse. Premier point. Alors, pourquoi coopérer du point de vue de la biologie et de l'anthropologie Des recherches de plus en plus nombreuses montrent que la, la coopération, c'est un moteur fondamental pour l'évolution des êtres vivants et des êtres humains en particulier. Par exemple, récemment, une collection d'articles a été dédiée à la coopération dans la revue Nature, qui est nommée « The Cooperative Human ». Et Donc, on peut voir que la revue Nature a décidé de travailler sur cette notion de l'humain coopératif euh, de manière continue depuis donc 2018. On peut lire par exemple dans l'éditorial de cette collection d'articles « Les êtres humains sont une espèce sociale qui s'appuie sur la coopération pour survivre et pour se continuer. Euh, comprendre comment et pourquoi la coopération réussit ou échoue, c'est essentiel pour résoudre les nombreux problèmes problèmes globaux auxquels nous sommes confrontés. Dans les processus de coopération, euh, l'enseignement-apprentissage joue un rôle majeur parce qu'on peut coopérer sans forcément qu'il y ait d'enseignement-apprentissage. Et donc, un chercheur dans le domaine, Michel Klein, a récemment écrit, Donc, l'apprentissage c'est un comportement coopératif en tant qu'il bénéficie à la fois à l'élève et au professeur à travers les les résultats euh, socialement euh, améliorés, euh, les résultats améliorés des, des apprentissages sociaux des élèves. Certains auteurs, deuxième citation de Lombao et comme mes collègues, ont proposé que l'apprentissage social et la pédagogie euh, sont des facteurs clés dans l'évolution euh, des cerveaux humains. Donc, une espèce de consensus pour déterminer que la coopération joue un rôle majeur du point de vue biologique et anthropologique. Un autre consensus est le fait que la coopération joue un rôle majeur dans euh, ce qu'on pourrait appeler la politique, au sens large du terme. Euh, Éloi Laurent, un, un économiste, décrit la coopération comme un dépassement de ce qu'il appelle l'impasse collaborative. Alors, dans son livre récent, qui s'appelle justement « L'impasse collaborative pour une véritable économie de la coopération », Laurent oppose d'un côté la coopération, selon lui fondamentale dans un processus démocratique de production de connaissances, à la collaboration, selon lui une stratégie managériale qui mène à l'impasse, parce que toujours soumise à des intérêts qui la transcendent. Je vais citer là directement les propos de, de Laurent qui me semblent intéressants à, à réfléchir collectivement. Première citation, la coopération, c'est une association dictée par l'utilité qui vise l'efficacité. L'apprentissage d'une voiture sur une chaise de montage, par exemple, suppose la collaboration entre un certain nombre de techniciens qui eux-mêmes exécutent les plans des ingénieurs. C'est un processus de division du travail. C'est important de comprendre cela. Un processus de division du travail tout à fait utile dans une économie. La coopération, en revanche, c'est un processus de partage et d'élaboration des connaissances communes. Alors, qu'est-ce que c'est la coopération Pour euh, Laurent, il en donne la définition suivante. Le cœur de la prospérité humaine, ce qui fait que notre espèce a réussi comme nul autre à croître en nombre, en qualité, en aptitude, ne vient pas de la collaboration, mais de la coopération c'est-à-dire de notre capacité à agir ensemble pour résoudre nos problèmes et réaliser nos désirs en construisant ensemble et en partageant le savoir. Donc la coopération, c'est vraiment, de ce point de vue-là, une entreprise pour l'intérêt général et les biens communs, ce qu'on appelle les « commons » dans le monde anglo-saxon, fondée cette entreprise sur la construction des savoirs et leur partage. Une deuxième manière de penser... La coopération politique, c'est de s'appuyer sur le travail, par exemple, du philosophe Frank Fischbach, qui lit la philosophie sociale de John Dewey à celle de Marx. Et Fischbach écrit, décrit ce qu'il appelle les puissances de la coopération. Je vais lire là aussi une citation de son travail. « Depuis le centre du procès de travail vivant, surgit maintenant la figure de celui qui considère que son implication en tant que personne vivante dans le travail. » lui confère le droit de faire de la sphère du travail vivant un espace démocratique de coopération, au sein duquel les participants peuvent décider ensemble de la nature, de l'objet, des moyens, de la durée et des formes du travail. De ce point de vue, ce qui peut être maintenant mis à l'ordre du jour, c'est la possibilité de donner à la démocratie le contenu d'une coopération sociale que l'on dira effective, pour autant qu'elle s'ancre dans l'expérience vive du travail coopératif. Soyons attentifs au fait que, dans cette perspective, dans cette conception, démocratie et coopération sont organiquement liées dans ce qu'on pourrait appeler le travail coopératif. Alors, le travail coopératif, je passe à la partie 2 de, de cette intervention, le travail coopératif, c'est précisément ce que nous tentons de faire, et ce que je vais essayer de décrire ici, dans ce que nous appelons une ingénierie coopérative. Qu'est-ce qu'une ingénierie coopérative D'abord dire qu'il y a une filiation de ces ingénieries avec les ingénieries didactiques. Il y a une parenté avec ce qu'on a pu appeler le design-based research, c'est-à-dire la recherche fondée sur la construction d'un dispositif pour aller vite, et d'autres aspects, en particulier les lesson studies, dont on va parler tout à l'heure. Il y a dans une ingénierie coopérative une forme de travail itérative, c'est-à-dire les professeurs et les chercheurs conçoivent ensemble un dispositif, une séquence, ils mettent en œuvre, ils analysent ensemble la mise en œuvre, ils reconçoivent, ils remettent en œuvre, analysent de nouveau. Ce qui veut dire qu'une ingénierie coopérative se caractérise avant tout par sa longue durée, le fait qu'on fait, qu'on refait, qu'on fait, qu'on analyse, qu'on refait, etc. Un dernier point, cette forme concerne toute entreprise commune, entre professionnels et chercheurs sur la profession, qui travaillent ensemble un dispositif. Ici, nous allons parler euh, ce matin de travail coopératif professeur-chercheur, mais ça pourrait être toute forme de profession avec des chercheurs qui travaillent sur cette profession. Quelques éléments d'épistémologie sur les ingénieries coopératives. Euh, les sciences de la culture, comme les sciences de la nature, reposent selon nous sur un principe qui est simple, euh, comprendre pour transformer, pour comprendre, pour transformer. C'est parce qu'on comprend la nature d'une certaine façon, qu'on la transforme d'une certaine façon, mais cette transformation va bah, nous permettre encore de la comprendre, puis de la retransformer, etc. Pour la culture, c'est la même chose. Pour les œuvres humaines, c'est la même chose. La nécessité de transformation de la pratique suppose un travail de construction de normativité, hein, un travail normatif, c'est-à-dire un travail pour se mettre d'accord sur ce qu'il est souhaitable d'obtenir, par exemple comme comportement d'élève, dans le travail commun. Ce travail normatif est, est très important et il repose sur ce que nous avons appelé, ce qu'on peut appeler l'agentivité des professeurs, c'est-à-dire le fait que les professeurs sont agents, qu'ils agissent de leur propre mouvement dans la coopération professeur-chercheur. Ce fait est crucial. Donc il y a une nécessité scientifique d'ingénierie coopérative avec de fortes implications, à la fois pour la profession de chercheur et pour la profession de professeur. Il y a, nous avons décrit en gros six principes pour euh, les ingénieries coopératives. On peut en décliner d'autres, mais en voilà six fondamentaux. D'abord, il y a une recherche de symétrie professionnelle-chercheur. C'est-à-dire que l'antique division du travail entre ceux qui font, et ceux qui réfléchissent et dissoutent, c'est-à-dire que les professionnels comme les chercheurs, les professeurs comme les chercheurs, réfléchissent et agissent. Deuxième point, deuxième principe, ce que nous avons appelé l'assomption des différences, assumer des différences. Il y a forcément des différences de pratique et de points de vue entre participants, et nous faisons l'hypothèse que ces différences de pratique et de point de vue sont justement motrices du dialogue qui se produit dans l'ingénierie. Troisième principe, la nécessité de bâtir un raisonnement commun à propos des fins, des moyens et de leurs relations. C'est-à-dire, nous envisageons tous ensemble cette fin et nous sommes d'accord pour construire ces moyens ou cet ensemble de moyens pour, attendre ces fins, pour atteindre ces fins. J'ai parlé ici du jeu d'offres, de demande de raison. Le jeu d'offres et de demande de raison, ça veut dire tout simplement que si on interroge n'importe quel membre de l'ingénierie sur un point précis, alors vous faites ça, mais... Pour quelles raisons À ce moment-là, tous, euh, chacun, est capable de dire euh, « on fait ça euh, pour telle raison. » Le quatrième point, c'est ce qu'on pourrait appeler le quatrième principe, c'est la posture de l'ingénieur. La posture de l'ingénieur réunit professeurs et chercheurs formateurs, c'est-à-dire en gros, on fabrique un dispositif et nous sommes tous... Euh, professeur comme chercheur, dans une position identique, pour tenter d'améliorer le dispositif, de le faire marcher de façon plus, plus pertinente. Enfin, cinquième principe, on coopère pour produire une œuvre. Et ce que nous appelons une œuvre, là, c'est un, un dispositif d'enseignement, par exemple une séquence d'enseignement, d'éducation. Vous voyez, l'idée c'est qu'on coopère pour construire quelque chose, pour fabriquer quelque chose. Il existe une rivière, on veut aller de l'autre côté de la rivière et on coopère pour fabriquer un pont, une œuvre. Et enfin, le dernier principe, c'est coopérer pour produire des connaissances sous la forme du dispositif élaboré et des descriptions, des, dépictions et commentaires nécessaires à la compréhension de la séquence et à sa mise en œuvre, à son implémentation. Un dernier point, c'est la nécessité de documentation dans la pratique. À partir du moment où on construit comme ça collectivement une œuvre, il faut qu'on puisse documenter cette pratique. Et Notre idée, c'est que le progrès de la connaissance repose sur la construction, l'étude et la reprise d'exemples emblématiques de la pratique qui constituent des cadres de référence pour l'enquête scientifique coopérative et fournissent des évidences, des preuves. Dans cette perspective, nous avons développé l'usage de systèmes hypermédia spécifiques, vidéo enrichis les systèmes hybrides texte-image-son pour l'organisation de l'étude des séquences et la conversation et la conservation pardon, de la mémoire de l'ingénierie. Je donne juste très rapidement ici un exemple qui a été, euh, qui sont dans la recherche ACE, ce que nous appelons les systèmes texte hybrides texte-image-son qui ont été développés par Jean-Noël Blochet. Vous voyez par exemple notre recherche ACE ici, on peut en avoir une idée en regardant comment fonctionne euh, ce système et par exemple on va cliquer ici sur explorer la ligne, c'est un des éléments de la recherche ACE et vous avez ici une vidéo qui montre un passage particulier de cette séquence et puis ici tout un certain nombre de, de satellites autour de cette vidéo centrale avec des élèves qui racontent comment ils ont fait pour travailler, un professeur, le professeur qui a mis en œuvre la séance, qui s'exprime, un chercheur qui discute aussi, et puis tout ceci euh, sous forme de, de documents euh, euh, papier qui sont les documents associés. Pour continuer sur la recherche ACE, après cette idée très importante de documentation, on cherche à à documenter le travail, qu'est-ce que c'est que la recherche ACE Alors ACE, ça veut dire arithmétique et compréhension à l'école élémentaire. C'est une progression pour l'ensemble du CP, du CE1, c'est-à-dire première primaire, deuxième primaire, sur les nombres. Nous allons même aujourd'hui jusqu'au CE2. Elle est soutenue institutionnellement par diverses instances. Cette progression justement a été progressivement construite, donc c'est l'ensemble des séquences de mathématiques sur l'année. Cette progression a été construite, co-construite par les professeurs et les chercheurs et elle est mise en œuvre depuis 2013. Un aspect intéressant, c'est que l'impact de cette progression a été évalué quatre années consécutives, deux OCP et deux au CE1, selon une structure pré-test-post-test, avec un groupe expérimental. La, les élèves qui travaillaient avec ACE, environ 100 classes, et un groupe témoin, euh, des élèves qui travaillaient, dont les professeurs travaillaient selon leur pratique habituelle, environ 100 classes aussi. Je place ici très vite euh, deux résultats. Ici, vous voyez qu'en vert, ce sont, euh, sur la colonne de gauche, vous avez des, des, des, des épreuves, par exemple, euh, euh, recherche d'ajout 2 plus quelque chose égale 8, et... Euh, sur le tableau central, vous avez des couleurs vertes et des couleurs roses. Les couleurs vertes, c'est lorsque les élèves de la recherche ACE ont performé d'une manière plus pertinente, les, élèves, les cases de la couleur rose renvoient à des performances plus pertinentes des élèves non ACE. Et on voit d'un seul coup d'œil que les élèves ACE ont massivement mieux réussi que les élèves non ACE, à la fois au CP et au ce pendant deux années consécutives pour chaque niveau. Un autre point qui paraît très important, c'est que dans la recherche ACE, il y avait, euh, comme dans, la, dans le groupe con, expérimental, comme dans le groupe contrôle, il y avait des élèves qui faisaient partie de l'enseignement dit « prioritaire » et des élèves qui faisaient partie de l'enseignement dit « non prioritaire ». Si vous regardez par exemple ici l'arc la, rouge, la, la, la droite rouge ou le segment rouge, on peut dire qu'au début, au prétexte, la différence entre les élèves dans l'enseignement, la différence entre l'enseignement prioritaire et l'enseignement non prioritaire pour les élèves du groupe contrôle, c'est-à-dire ceux qui ne font pas CE, est de 8,89 en début d'année et elle est de 11,25 en fin d'année. C'est-à-dire que très classiquement, les écarts augmentent entre le début d'année. Et la fin d'année, si l'on compare les zones prioritaires et les zones non prioritaires. Dans ACE, au contraire, c'est l'inverse. On part de 10,59 au départ, comme écart, entre élèves de l'enseignement prioritaire et élèves de l'enseignement non prioritaire, et on arrive à 7,69 à la fin. Et donc l'idée, c'est que ACE, dans le travail qu'on fait, parvient à resserrer les écarts entre élèves de, de, de zones d'enseignement prioritaire et élèves de zones d'enseignement non prioritaire. L'organisation générale ici, je vais la décrire très très rapidement, vous pouvez regarder le, le tableau, mais surtout l'idée c'est de conserver, euh, c'est de comprendre qu'il y a dans C.E. des classes d'études et ces classes d'études travaillent d'abord pour construire la progression, et ensuite c'est l'ensemble des classes qui s'approprient, c'est décrit ici de manière plus précise. Donc, la structure de la recherche ACE, une équipe de recherche organisée en l'ÉA, ce sont les lieux d'éducation associés à l'IFE, représente la sphère E1. Elle, elle regroupe des professeurs, des formateurs, des ingénieurs, des enseignants-chercheurs, etc. Ce sont là qui produisent au départ la progression. Et puis, il y a un ensemble de professeurs expérimentaux qu'on a appelé la sphère 2. Certains mettent en œuvre à CE depuis plusieurs années, sur le CP ou le CE1, travaillent de très près avec l'équipe de recherche, dans des réunions de période, dans des stages de bilan perspective d'une semaine en fin d'année, pour la co-conception de, de cette progression. Un aspect très intéressant, c'est que peu à peu, des professeurs expérimentaux qui se sont engagés dans des travaux de recherche en didactique intègrent l'équipe de recherche. Et aujourd'hui, sur 20 membres de l'équipe de recherche, euh, il y a 11 professeurs qui euh, ont intégré l'équipe avec, pour la plupart, la production de travaux de recherche. J'en arrive à mon troisième point, qui sera une, une continuation du travail sur, sur ACE. C'est ce que j'ai appelé la, la coopération épistémique, ce que nous avons appelé la coopération épistémique dans l'apprentissage. La première idée, c'est qu'il existe de multiples formes de coopération. Par exemple, lorsque des individus se regroupent pour accomplir ensemble une tâche qu'ils ne pourraient accompagner seuls. Notre hypothèse, c'est que la coopération la plus importante et la plus nécessaire, de tous les points de vue, biologique, anthropologique, politique, éducative, bien sûr, c'est la coopération qui permet directement d'apprendre et d'enseigner des savoirs, que nous nommons coopération épistémique. On pourrait dire coopération pour les savoirs. Épistémique, c'est le terme en français sur une racine grecque épistémée qui renvoie au savoir. Donc dans l'enseignement, cette coopération s'établit entre le professeur et les élèves, mais elle peut et doit s'établir entre élèves. Alors je vais dire quelques mots maintenant de ce que nous appelons la coopération épistémique entre élèves. La coopération épistémique en élèves, elle est incluse dans une démarche d'enquête au sein de la classe. tandis ce que nous désignons comme coopération épistémique demande d'abord cette démarche d'enquête. Le collectif de la classe est face à un genre de problème commun qu'il travaille, à la fois collectivement et individuellement. Il travaille, euh, ce collectif de la classe, ses problèmes à la fois collectivement et individuellement, comment euh, dans des dispositifs de solidarité épistémique. Qu'entendons-nous par là Le problème majeur de l'enseignement à un groupe d'élèves, c'est bien les différences entre élèves. Et le fait que les élèves moins avancés risquent d'être peu à peu exclus. Donc il y a une nécessité d'établir une solidarité dans le savoir. Une solidarité épistémique entre des élèves qui doivent être capables de travailler ensemble sur les mêmes problèmes. Je vais donner deux exemples pour terminer cet exposé, sur ce que nous appelons coopération épistémique. Deux exemples qui sont des dispositifs ACE que nous avons nommés le journal du nombre et les fils rouges. Ces dispositifs essaient de trouver une solution à un problème qui nous semble fondamental dans les classes, c'est celle de... Ce c'est celui qu'on a désigné sous le terme de temps didactique classique. Dans les classes, en général, le temps est séquentiel, d'abord A, puis B, puis C, et il est gouverné par la succession des objets de savoir. Et c'est ce temps qui, pour nous, vous savez, on dit très classiquement des élèves qui ne suivent pas, c'est ce temps qui, pour nous, empêche, d'une certaine manière, la progression de tous les élèves, et, et, et empêche certains élèves de réussir. Donc nous proposons de passer de ce temps didactique classique à un temps d'enquête, qui est un temps organisé sur l'enquête collective, qui permet à chacun de travailler dans sa durée propre. J'ai besoin de prendre mon temps, j'ai besoin de réfléchir un peu, j'ai besoin de prendre une distance avec le travail, je m'y remets, je creuse, en mon rythme. Ça c'est ce qu'on appelle le travail dans sa durée propre. Donc il s'agit de passer finalement de ce qu'on a appelé le format question-réponse-tâche, c'est-à-dire en classe, vous savez, la classe c'est le lieu où l'élève répond à des questions qu'il ne s'est pas posées et dont le professeur connaît par avance les réponses. Nous substituons à ça un questionnement authentique, c'est-à-dire un questionnement réel de l'élève sur ses propres productions. Et donc ce que nous allons... Montrer là, ici, ce, que je, ce dont je vais donner l'exemple, c'est un travail de coopération épistémique dans chacun des dispositifs. Premier dispositif, le journal du nombre. Je vais donner un, un ou deux exemples, mais pour faire mieux comprendre ça, le principe de fonctionnement du journal. Dès qu'ils ont étudié une notion, les élèves sont invités à écrire ce qu'ils savent pour faire avancer leur propre recherche et la recherche mathématique de la classe. Un petit texte introduit le journal du nombre, donc, que les élèves ont travaillé avec leurs professeurs, j'écris des mathématiques pour mieux comprendre les, les nombres et les signes mathématiques, pour mieux m'en servir, et pour que la classe comprenne mieux les nombres et les signes mathématiques, pour mieux s'en servir. C'est un travail fondamentalement individuel et en même temps fondamentalement collectif. On écrit pour soi, mais on écrit pour les autres. L'écriture dans le journal du nombre consiste à écrire des choses qu'on qu sait, dont on est raisonnable, sa, ra, raisonnablement certain, de cette manière, le journal prend en compte sans modalité spécifique l'hétérogénéité des productions d'élèves. Tous les élèves savent quelque chose et ce que c'est chacun va potentiellement profiter à tous dans la mise en commun. Le professeur propose donc des incitations à partir des éléments de savoir étudiés en classe et aussi à partir des productions d'élèves qui sont reprises et développées par leurs pères. Le journal du nombre est ainsi un dispositif de coopération épistémique, au sens où je l'ai décrit tout à l'heure. Voilà un premier exemple. Vous avez un élève qui a, dans son journal du nombre, écrit des égalités du type 6 plus 4 égale 4 plus 6, puis 6 plus 4 égale 2 plus 2 plus 6, et etc. Il s'est efforcé de développer euh, l'écriture de 6 plus 4 de façon très différente, en travaillant sur le sens fondamental du signe Donc le professeur a vu cette production dans un cahier, elle l'a saisie, elle l'a, imprimé et diffusé chez les élèves et donc, avec la, la, la, la, la, la consigne générale ou l'incitation générale, observe et imite. Et bien là, voilà par exemple une production d'un élève qui est parti de 10 plus 10 euh, égale 10 plus 10, ce qui est une, une très bonne idée. Et puis 10 plus 10 égale 5 plus 5 plus 10 égale 3 plus 3 plus 2 plus 2, etc. etc. et vous voyez tout le travail que l'élève que a fait à partir du travail de Martin, le travail initial, mais de son propre mouvement. Ensuite, le professeur organise évidemment une discussion dans la classe et aussi une discussion par exemple entre Martin et l'élève qui s'est appuyé sur la proposition de Martin dans une authentique coopération épistémique pour produire son travail. Un deuxième exemple du même type, ça c'est au CE2, un peu plus complexe. Vous voyez, il y a des couleurs vertes et des couleurs oranges. Alors, les couleurs vertes, c'est le premier élève, les couleurs oranges, c'est le deuxième élève. Donc, la, le premier élève, en vert, a commencé par fabriquer un nombre, 928. Il en a donné une équivalence en monnaie, il a écrit des inégalités sur ce nombre, par exemple 928 plus grand que 704, et puis il a fait des décompositions, un peu comme on a vu tout à l'heure. Le deuxième élève a, est parti de ce travail initial, et il est travaillé, lui, de la même façon. Euh, il a travaillé sur des différences, et puis il a travaillé aussi sur une décomposition de 928. Et vous voyez que la différence entre le premier élève et le deuxième élève, c'est que le deuxième élève, celui en orange ici, il a développé des, on pourrait dire, une écriture multiplicative. Par exemple, 928, c'est 9 fois 100, plus euh, 2 fois 10, plus 8 fois 1. Ensuite, le professeur a demandé aux élèves de travailler ensemble et le travail est d'une certaine manière prolifère, et il continue, c'est-à-dire que les élèves continuent à travailler ensemble dans des productions de deuxième génération, de troisième génération. Donc voilà donc ce que j'appelais là un exemple de ce que je désignais par coopération épistémique. Il y a une coopération entre les élèves, ils ne pourraient pas faire tout seuls ce qu'ils font à deux, mais cette coopération est entrée, est centrée, est ancrée directement dans le savoir. Un autre exemple, ce sont dans euh, ACE, ce, ce qu'on a appelé les fils rouges. Comme dans le journal du nombre, il s'agit de mettre les élèves en situation, de produire des mathématiques de son propre mouvement, de lier la production individuelle à la production collective, et de passer de ce qu'on a appelé une compréhension passive des mathématiques à une capacité active à les produire. D'ailleurs, on pourrait imaginer que ce, cet énoncé est très général, Ça n'est pas lié aux mathématiques. On peut par exemple passer d'une compréhension passive d'un texte à une capacité active à produire un texte qui est fondé sur les mêmes structures et les mêmes idées et les mêmes objets que le texte initial. Donc techniquement, ça veut dire que l'activité est relativement courte, moins de 20 minutes en général elle est régulière, trois ou quatre fois par semaine en général, et elle évolue progressivement en fonction des avancées propres des élèves sur le temps donc long. Euh, les élèves qui font des fils rouges commencent euh, en début d'année et finissent en fin d'année. Et la, le, la, quand je parlais tout à l'heure de longue durée et de temps durée propre des élèves, euh, eh bien, ça signifie que, justement, pendant toute l'année, le travail s'accomplit dans cette direction. Alors, il y a plusieurs fils rouges. J'en donne un, un exemple de deux élèves qui ont travaillé ensemble sur euh, trois, les trois fils rouges dans la même production. Et je dis un mot de, de chaque exemple. D'abord, les élèves ont fabriqué un nombre. Vous euh, voyez, avec des matériaux adéquats, ils ont fabriqué ici le nombre 333, donc 3 euh, centaines, 3 dizaines et 3 unités. Puis, dans un deuxième temps, c'est pour un autre nombre, là, ce n'est pas directement lié, dans un autre nombre, dans un deuxième temps, ils ont produit des écritures, toujours à deux, toujours en travaillant en coopération épistémique. Ils ont produit des écritures en utilisant des représentations qui sont propres à ACE. Vous voyez dans le coin euh, à droite là, euh, le, le, le nombre euh, 623 qui est euh, construit euh, dans, dans, de manière additive. Et vous voyez aussi en dessous, un schéma ligne qui renvoie à la manière de représenter euh, six, le, le, le nombre étudié. Puis, c'est pour ça qu'on a écrit ici, hein, production d'écriture mathématique de ce nombre et représentation du nombre. Enfin, les élèves, toujours à deux, ont créé toujours à deux deux problèmes qui illustrent, qui exemplifient le nombre donc, euh, 623. Par exemple, Boubacar a 623 quelque chose, euh, Ibrahim a 333 euros, qui a le plus d'euros Combien a-t-il de plus d'euros Et donc les élèves sont là, dans la création de problèmes de mathématiques, ce qui évidemment, au, au niveau de la première ou de la deuxième primaire, n'est pas facile, c'est même d'ailleurs facile pour personne, mais les élèves y parviennent justement parce qu'ils sont dans un système de coopération où, ils ont fait ça depuis un temps très long, ils ont pris des habitudes de travail et ils comprennent ce qui, au départ, pour apparaisser comme abstrait, devient pour eux très concret. Donc, Je termine euh, l'exposé avec des, des éléments pour une synthèse, rapidement. Premièrement, l'idée c'est que la coopération est, est biologiquement avérée dans le vivant et qu'elle est nécessaire à l'évolution humaine, en particulier dans le processus d'enseignement. La coopération constitue la culture dans la transmission des savoirs. On peut faire l'hypothèse forte que c'est avant tout la coopération dans la culture et la culture de la coopération qui constitue l'intelligence, cette intelligence qui permet de comprendre et d'agir. Un deuxième point, est le suivant, c'est, on pourrait dire que parmi de nombreuses formes de coopération, les coopérations entre professeurs et chercheurs, et plus généralement entre professionnels et chercheurs sur la profession, sont essentielles. Et pourquoi sont-elles essentielles En particulier parce qu'elles tentent de relier ensemble la pratique et la science pour construire conjointement une culture d'amélioration de la pratique. On peut dire que c'est une idée issue des Lumières, ceci. Hein Faire en sorte que l'activité humaine s'enrichisse des connaissances scientifiques et que les connaissances scientifiques euh, comprennent et et prennent pour objet euh, l'activité humaine. Enfin, parmi de nombreuses formes de coopération entre élèves, la coopération épistémique, celle qui met les élèves en situation de construire ensemble des savoirs dans l'enquête, au sein de dispositifs de solidarité épistémique, avec la participation essentielle du professeur, eh bien, cette forme de coopération épistémique, c'est celle qui paraît à la fois la plus difficile et la plus subtile à mettre en œuvre, mais aussi la plus pertinente, pour améliorer l'apprentissage de chacun, chacune et de tous. Je vous remercie.